Bonjour et bienvenue sur Tripassion, petit film d'entraînement running. Ah tiens, soit un appel de, de Sarah et Garance. Visiblement elle s'entraîne aussi également. C'est un petit peu plus beau chez... C'est euh, sympa. Oula, qu'est-ce qui se passe hein Alors, Ok, bah écoutez, merci pour la question les filles, je vais tenter d'y répondre, c'est l'occasion, hein, puisqu'on est en pleine activité là, on va en profiter pour essayer de répondre à, à la question de Sarah, comment bien respirer lorsque l'on fait une activité physique, et de manière générale, comment bien respirer à tout moment, on se retrouve tout de suite après ça